Des choux. je suis vidéaste dans le Morbihan euh, ce, ce terme ne, ne parle pas à beaucoup de personnes vidéastes mais euh, on pourrait, euh, je pourrais me définir aussi comme portraitiste audiovisuel sauf que c'est hyper dur à prononcer et j'y arrive une fois sur dix là ça tombe plutôt bien ce sont pas seulement des vidéos que je crée ce sont des promesses de nouveaux liens entre l'artisan donc vous et vos futurs clients c'est aussi une promesse de nouveaux horizons pour vous pour le développement de votre activité et c'est aussi euh, la présence la